mais fortement pour trouver des perspectives et des propositions d'action pour agir sur la question des adolescents et de leur éducation. On a du radicalisme lié vraiment à la forte demande sociale lié à l'attente euh, des jeunes par rapport euh, à l'accès aux, aux services sociaux de base, euh, par rapport à la qualité des services euh, publics.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 l'outil qu'on va choisir, on sera toujours en retard. Donc euh, peut-être que la question elle est pas tant sur l'outil qu'on va utiliser mais qu'est-ce qu'on va y faire et euh, à quoi il nous sert et comment on l'utilise.